Dans ce tutoriel, nous allons voir ensemble comment fonctionne la gestion de stock au sein du logiciel Labbook. En effet, Labbook dispose de cette fonctionnalité au sein de l'interface de management de la qualité. Pour bien comprendre comment fonctionne cette gestion de stock, il faut bien faire la différence entre deux étapes clés la mise en place du stock, puis la gestion de celui-ci. Tout d'abord, la mise en place du stock. Le premier élément va être de créer les fournisseurs de l'ensemble des produits du laboratoire. Puis, au sein du logiciel de gestion de stock, créer donc ces nouveaux produits. Ils vont ainsi rejoindre le catalogue des produits et ensuite les approvisionner. Connectons nous au logiciel pour voir tout cela concrètement. La première étape va donc être de créer un fournisseur. Pour cela, nous allons aller sur le menu qualité et aller sur cet item fournisseur. Ici, nous allons ajouter tous les fournisseurs du laboratoire. A noter que cette interface de liste des fournisseurs va être utilisé dans le cadre de la gestion de stock, mais par exemple dans le cadre aussi ici de la gestion de vos équipements, vous allez utiliser cette même base de données de fournisseurs. Donc c'est vraiment les fournisseurs de l'ensemble du laboratoire qui sont ici listés. Alors on va, dans le cadre d'un notre exemple, ajouter ici un seul fournisseur. On va l'appeler le magasin. Évidemment, vous allez pouvoir mettre le nom de votre contact. Euh, mais aussi l'adresse, comment le contacter, son numéro de téléphone, son email et euh, tous les commentaires qui, euh, qui sont possibles pour, pour, pour le contacter. Donc nous allons avoir donc, notre magasin, notre fournisseur qui s'appelle magasin, qui est maintenant euh, créé euh, dans, dans cette liste. Euh, maintenant nous pouvons venir sur cette interface de gestion de stock. Où, comme nous l'avons vu nous allons avoir trois étapes clés avant de pouvoir actuellement commencer la gestion de, de, de stock avec d'abord créer un produit puis nous allons les voir dans le catalogue produit et ensuite les approvisionner créons ensemble le produit le produit donc on a dit le fournisseur s'appelle magasin nous allons pouvoir l'appeler en commençant d'écrire la boucle le trouve dans la base de données puis de cliquer sur entrée nous allons approvisionner euh, des, des cônes euh, de pipette. Euh, quel est le type de produit Il s'agit de consommables. Évidemment, l'ensemble de, ce de cette liste de type de produits peut être euh, personnalisé. Euh, nous allons définir le nombre euh, par paquet. En effet, nous n'allons pas acheter une boîte de cônes. Les boîtes de cônes, ici dans notre exemple, vont être euh, livrées euh, par boîte de 10. Donc, quand nous achetons un item euh, boîte de cônes, en fait nous recevons 10 boîtes euh, de, de, de cônes en même temps. Nous allons définir le seuil de sécurité de nos boîtes de cônes. On pourra dire que c'est euh, avoir justement euh, un, un lot d'avance donc euh, 10. Quel est l'intérêt de ce seuil de sécurité Il est là bien pour euh, avoir une alerte et par exemple bien le définir pour pouvoir lancer à temps une nouvelle commande justement pour éviter la rupture de stock. On va pouvoir donner les références du fournisseur au besoin et définir où a été stocké et à quelle température a été stocké votre matériel. Est-ce que c'est dans un frigo Est-ce que c'est dans un congélateur Moins 80 Évidemment, ici aussi, ce listing, vous pouvez le compléter. Ici, évidemment, c'est dans le stock à température ambiante, euh, puisque les cônes sont, sont simplement euh, stockés. Très bien, nous venons de créer un nouveau produit. Vous voyez dans l'interface, il ne s'est rien passé, euh, puisque ce produit n'a pas été approvisionné. Ce nouveau produit a rejoint notre catalogue de produits euh, dont dispose euh, le laboratoire. Et donc maintenant, nous allons l'approvisionner. Donc, quel est le produit donc, Il s'agit de nos cônes. Voilà, on commence à taper notre item, la boucle trouve. Nous allons sélectionner combien de paquets nous avons reçus. Euh, eh bien, on, on en a commandé euh, 10. Nous l'avons reçu euh, aujourd'hui. Et euh, nos cônes se périment euh, dans, euh, dans deux ans. voilà la localisation donc euh, nous l'avons mis au stock euh, principal nous allons pouvoir conserver aussi le euh, numéro de lot de, de, de des réactifs au besoin euh, et le prix euh, qui a été euh, auquel ces réactifs ont été, ont été achetés enregistré donc maintenant, nous avons euh, nos cônes de pipettes qui ont été approvisionnés. Ils apparaissent dans le stock. Euh, il s'agit bien de cônes de pipettes. Nous avons un nombre de paquets qui est de 10 et un nombre par paquet qui est de 10. Donc nous faisons la multiplication et concrètement, nous avons 100 boîtes au stock. Après cette étape de mise en place du stock, nous allons donc rentrer à proprement parler dans la gestion du stock. La boucle va vous proposer quatre fonctions dans cette gestion de stock. Tout d'abord, le détail du stock, qui va vous permettre de visualiser les différents lots, mais aussi d'indiquer les quantités que vous avez pu utiliser. Il va y avoir la fonction d'historique du produit que vous consultez pour connaître les différents mouvements de stock, les entrées, les sorties des produits. Et vous pourrez évidemment à tout moment éditer la fiche du produit ou alors tout simplement la supprimer. Reconnectons-nous dans le logiciel pour voir tout cela concrètement. Ce tableau par défaut de la liste des stocks est une vision globale de, euh, et résumée de ce qui est présent dans notre stock. Euh, donc nous voyons ici la ligne que nous avons créée tout à l'heure, euh, cône de Pipette, mais maintenant euh, le stock est passé à 300 et euh, j'ai pu créer pour vous une ligne de stock euh, réactifs Covid, euh, qui sont des réactifs donc de virologie et euh, stockés euh, au frigo. Euh, mais de cette vision globale, euh, nous pouvons avoir plus de, de, de détails, Donc, nous allons cliquer sur ce petit i en début de ligne et cliquez sur le détail du stock et on voit ici euh, qu'en fait cette ligne résumée est en fait constituée de deux arrivages différents euh, et des, avec des quantités différentes. Évidemment, les, dans notre cas, bon, les dates de réception et d'expiration sont les mêmes, mais les, les, entre ces lignes, euh, ces informations peuvent être différentes, et évidemment, le numéro de lot euh, va, être, euh, va être différent. Donc, de cette ligne résumée, qui nous indiquait un stock de, de, de 30 boîtes de code, nous voyons qu'en fait, nous avons eu deux arrivages différents, avec des dates d'expiration différents, et, euh, et des numéros de lot différents. Alors qu'ici, sur notre réactif Covid, cette ligne, nous avons euh, 10 euh, boîtes de réactifs euh, Covid et qui sont, elles, ici, constituées d'un euh, seul arrivage un, un, avec une même date d'expiration et un même numéro de l'eau. Une autre activité euh, que, que nous permet donc, euh, cette, cette interface de gestion de stock va être de visualiser l'historique de ce produit. On le voit ici, il y a eu deux entrées différentes. Nous pouvons aussi ici éditer la fiche du produit et évidemment euh, supprimer la fiche du produit euh, pour, euh, pour enlever un, un produit qui n'est plus présent euh, dans notre stock. Mais l'intérêt d'un stock, c'est bien de pouvoir, certes, y ajouter, approvisionner, nous l'avons vu ensemble, mais aussi de pouvoir retirer euh, des, des, des réactifs, des consommables de celui-ci. Pour ce faire, nous allons voir le détail euh, du stock et nous voyons donc tous ces arrivages et pareil, nous avons cette petite euh, icône I qui va nous permettre d'avoir différents types d'actions. Euh, et donc l'action ici qui est proposée, c'est d'indiquer la quantité qui est utilisée, qui est donc retirée. Donc ici, dans ce stock euh, de, de, des 10 premières boîtes, je vais pouvoir retirer euh, eh bien, euh, 5 euh, de, de ces boîtes. Voilà, donc le, le stock de produits de... Cet arrivage, voyez, a diminué et si je, je retourne sur la vision principale, nous voyons donc que notre stock global a bien été impacté par, par, cette, nouvelle, par cette nouvelle action. Et donc nous allons pouvoir retirer euh, nos, nos réactifs et, et, nos, et nos consommables progressivement. Ici donc, j euh, je vais faire la même action sur ce produit, je vais aller sur le détail du stock et ici, euh, je vais retirer euh, des réactifs, j'ai 10 paquets, je vais euh, en retirer euh, 8. Donc le nouveau stock est de 2 paquets. Oh Et nous avons un symbole qui vient d'apparaître ici, dans la colonne seuil, euh, un point d'exclamation qui nous indique que euh, le ce réactif est sous le seuil d'alerte. Nous l'avons en, en effet paramétré, ce seuil d'alerte, à 5. Ici, il reste deux paquets, nous sommes donc sous le seuil. L'intérêt d'avoir cette alerte, c'est d'avoir un, un point euh, mnémotechnique euh, pour, par exemple, euh, recommander euh, ce nouveau produit avant d'être justement en rupture de stock. Donc, Nous avons l'information que nous arrivons progressivement en rupture de stock. Euh, et donc nous allons aller à la rupture de stock. Je vais retirer les deux dernières boîtes. Le produit a disparu et le symbole ici est passé avec un symbole d'alerte. Nous sommes en rupture de stock. Voyons maintenant une dernière option de ce logiciel de gestion de stock qui est euh, l'indication de périmé dans le stock. Pour cela, nous allons réapprovisionner notre stock de cônes de pipettes. On va s'approvisionner de cônes de pipettes. On va mettre 5, 5 paquets. Nous l'avons reçu aujourd'hui. Et on va artificiellement dire que nous avons reçu un stock qui est périmé. Je vais l'enregistrer. Et donc évidemment, euh, la ligne est passée euh, en, en, en rouge, donc cette ligne qui nous résume la, la situation de, de nos cônes. Si on va sur le détail du stock, nous allons voir donc euh, toutes nos lignes euh, avec nos différents euh, approvisionnements en euh, cônes de pipettes et nous avons donc bien un lot euh, qui est expiré. Il apparaît ici bien clairement en, euh, en rouge. à noter l'existence d'une autre couleur euh, d'alerte où la ligne peut passer en jaune quand nous approchons euh, de euh, la date de péremption. Donc le, le, la ligne devenant jaune va vous indiquer qu'il y a des réactifs à utiliser euh, d'urgence et une fois que euh, la ligne devient rouge, eh bien il est trop tard, euh, vous avez euh, des réactifs périmés dans votre stock. Voilà, nous avons découvert ensemble la gestion de stock au sein du logiciel Labook avec ses différentes fonctionnalités et ses différents systèmes d'alerte. Merci!